Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler accessoires pour iPhone puisque la boutique MacWay spécialisée en accessoires et en produits Apple a décidé de m'envoyer, a eu la gentillesse plutôt de m'envoyer euh, des accessoires, trois accessoires pour être précis. Il s'agit dans un premier temps d'une coque, une coque transparente MacSafe, ainsi que d'une batterie, une batterie de recharge sans fil, un petit peu à l'image de la batterie euh, qu'Apple a sortie il y a quelques semaines. Et enfin, euh, ils m'ont envoyé un dock, un stand de recharge euh, sans fil pour iPhone et AirPods. J'ai donc pris un malin plaisir à tester l'intégralité de ces accessoires et je vais vous en parler aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de détails et pourquoi pas vous offrir ces accessoires, les références ainsi que des liens renvoyant vers le site de MacWay sont disponibles directement en description. On ne perd pas plus de temps et on commence par parler de cette coque transparente, ici une coque de la marque Novaudio Audio, proposée à un tarif de 20 euros sur le site de MacWay et elle est même en promotion actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, à 16 euros. Cette coque s'inspire directement de la coque officielle Apple qui est vendue, elle, sur le site officiel d'Apple à 55 euros. Mais à l'inverse de la coque officielle Apple, cette coque Nov Audio n'est pas une coque rigide. On est assez proche d'un ressenti un petit peu stylé D'ailleurs, les coins sont renforcés, c'est ce que promet Novodio, même en termes de chute. Hein. Je l'ai pas testé parce que je vais pas m'amuser à, à jeter mon téléphone même avec une coque. Mais d'après eux, euh, cette coque permet de faire résister le téléphone à des chutes de 1m40. Mais en tout cas, on le voit très clairement, hein, les coins de la coque euh, sont très très renforcées, avec une sorte de surface vraiment qui, qui permet d'amortir, on l'imagine, assez bien les chutes. En tout cas sur le papier, elle semble déjà euh, plus résistante que la coque officielle Apple, qui est elle, totalement rigide. A voir puisque c'est transparent si dans le temps ça va vieillir, il est trop tôt pour le dire, euh, ça peut jaunir, c'est souvent le cas pour les, les coques transparentes, le temps nous le dira. Pour ce qui est de la prise en main, bah forcément on est assez proche d'une coque, comme j'ai dit, en silicone. Donc dans la poche, bon, ça va pas forcément être ultra agréable, ça peut un petit peu euh, accrocher. L'avantage, c'est que sur une surface, par exemple, ça permettra de, de ne pas laisser glisser le téléphone, sur une table, par exemple. Ensuite, un petit peu à l'instar de toutes les coques actuellement, et même les coques officielles Apple, il est assez difficile de venir greffer un accessoire Lightning sur l'iPhone alors que la coque est présente. La plupart des constructeurs ont tendance à protéger également euh, cette euh, cette partie de l'iPhone. Et donc, quand on veut venir greffer, par exemple, un, un DJI Osmo Pocket que j'utilise là, par exemple, euh, et que je viens plugger directement mon iPhone euh, avec le dongle lightning il faut que je retire la coque si je retire pas la coque voilà il euh, n'y a pas la possibilité vraiment de brancher euh, le, le dongle lightning sur mon iphone ça c'est pas très pratique mais comme je l'ai dit pratiquement toutes les coques euh, ont ce défaut. Et enfin, hein, un point un petit peu qui m'a chagriné, moi je trouve que euh, ce genre de coque prend assez facilement ce qui peut être comme les traces de doigts ou même en termes de sensation en main, euh, si on a rapidement euh, les doigts un peu gras ou quoi, ça va se déposer facilement sur la coque et après on va pas avoir une sensation très agréable en main. C'est vrai que rajouter une coque par-dessus un iPhone, c'est bien pour le protéger, pour la sensation en main, ça la détériore un petit peu et là ça n'échappe pas à la règle. Mais bon, si on remet les choses en perspective, il s'agit d'une coque compatible MagSafe, proposée à un tarif actuel de 16 euros et en temps normal 20 euros. C'est un excellent rapport qualité-prix, c'est difficile de lui en tenir régulier. Sans plus tarder, passons au deuxième accessoire que euh, me propose aujourd'hui euh, le revendeur MacWay. Il s'agit encore une fois d'un produit de la marque Novodio, Ici, c'est la batterie externe. Modèle PureWatt Stick Go qui est proposé à un tarif de 30 euros sur le site de Macway, et qui là très largement s'inspire de la dernière batterie proposé par Apple, hein. euh, Apple proposait sa batterie externe MagSafe, un tarif de 109 euros certes. Ici, on reprend exactement le même principe, c'est une batterie très polyvalente, vous allez pouvoir recharger votre appareil directement en MagSafe, également recharger tout appareil qui peut être rechargé en sans fil. En sans fil, vous avez une puissance de 15 watts. Particularité, vous pouvez également charger des appareils en filaire, hein, puisque il y a une sortie euh, USB-C Power Delivery, donc vous allez pouvoir charger n'importe quel appareil et vous allez même pouvoir charger par exemple votre iPad ou même votre MacBook, puisque la sortie est assez puissante, ça va donner un petit coup de jus à votre appareil, à votre MacBook. Bon, ça ne va pas le recharger intégralement, mais si par exemple vous avez une présentation à effectuer et que vous n'avez vraiment plus de batterie, là, ça peut vous sauver la vie. Et pour ce qui est de la recharge sans fil, hein, vous avez accès à une puissance de 20 watts. Autre élément, un petit peu à l'image, encore une fois de la batterie officielle d'Apple, vous allez euh, pouvoir, grâce à la technologie Path Through, j'espère que je le prononce bien parce que j'ai l'air d'un con, vous allez pouvoir recharger euh, votre iPhone positionné sur la batterie qui elle-même se recharge. En gros, vous allez pouvoir transformer cette batterie en chargeur MagSafe d'appoint, très pratique quand vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas envie d'emporter tout un tas de chargeurs, tout un tas de câbles, c'est très pratique. Si on parle des capacités de cette batterie, ici on est sur une batterie de 4200 mAh équivalent 15,54 watt-heure. Et théoriquement, euh, c'est ce que promet en tout cas Novo Audio dans la description du produit. Vous avez la possibilité de recharger votre iPhone et pas n'importe quel iPhone, un iPhone 12 Pro Max deux fois. Bon, j'ai pas d'iPhone 12 Pro Max, du coup j'ai essayé sur mon iPhone 12 mini. Et euh, il faut dire que euh, moi j'ai pas eu vraiment euh, ce ressenti. En tout cas, euh, je peux en je peux recharger mon iPhone 12 mini. Donc moi j'ai fait des tests, je suis passé de 30 à 70% en 2h30, ce qui est vraiment assez long. Euh, même comparé à la batterie officielle d'Apple, la batterie externe d'Apple. Euh, je vous remets les chiffres, mais euh, c'était plus rapide sur la batterie officielle d'Apple. Donc là, c'est un peu dommage. Il me restait encore un petit peu de batterie, donc je pense que j'aurais pu euh, amener euh, l'iPhone, même si les derniers pourcentages sont les plus compliqués à obtenir. J'aurais pu l'amener, je pense, de 70 à peut-être 80 ou 90 et la batterie aurait lâché. Donc euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas vraiment les résultats que moi j'obtiens. Après, peut-être que c'est dans certaines conditions. C'est vrai que moi, je continuais à utiliser mon iPhone euh, de manière assez simple. Hein. Je faisais pas du jeu ou quoi, mais de la consultation euh, tout, tout, toutes les 10 minutes, toutes les 10-15 minutes. Mais bon, voilà, qu'on soit aussi loin de, de ce que promet NovoDio, c'est un peu curieux. Et en plus de ça, malheureusement, cette batterie chauffe. Elle chauffe plus que la batterie officielle d'Apple. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est très agréable, enfin, je pense que c'est pas très agréable, c'est agréable en hiver quand on a les mains froides et qu'on essaye de se réchauffer avec sa batterie externe. Par contre, en été, c'est tout de suite moins agréable. Bon pour attraper un petit peu la chose, hein, la, cette batterie, elle est très clairement beaucoup plus petite que la batterie officielle d'Apple. Et ça, c'est quand même un bon point parce que la batterie officielle d'Apple, euh, voilà, elle est assez grosse. En tout cas, elle est plus grosse que cette batterie et du coup, c'est un bon point de se retrouver avec quelque chose de moins encombrant dans la main. Surtout que comme c'est une batterie qu'on vient normalement plugger sur son iPhone, si on peut essayer de ne pas trop grossir le téléphone, c'est toujours pratique. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette batterie externe proposée par Novo Audio. On passe tout de suite au dernier accessoire. Il s'agit ici d'un accessoire proposé par la marque Energia. Précisément, c'est le modèle, et je crois que je vais avoir du mal à le dire, Mag-Disc. Doc. J'ai réussi. Ce doc est proposé euh, à un tarif de 50 euros. Si on devait le comparer à ce qui se fait euh, à côté euh, par la concurrence, euh, on pourrait parler du modèle de chez euh, Belkin, un modèle qui fait exactement la même chose et euh, qui permet de recharger du coup votre iPhone et vos AirPods. En même temps, sur un seul et même dock, euh, chez Belkin, ils proposent ça, un tarif de 100 euros. Donc là, on est encore une fois assez agressif niveau tarif du côté de la marque Energia. Pour balayer un petit peu les caractéristiques techniques, il s'agit ici d'un dock qui va vous permettre de recharger votre iPhone et vos AirPods. Si vous chargez exclusivement votre iPhone sans charger vos AirPods, vous allez pouvoir charger votre iPhone à une puissance de 10 watts. Si vous vous mettez à charger simultanément votre iPhone, et vos Airpods, ici, vous aurez une puissance de 7,5 watts pour l'iPhone et 5 watts pour les Airpods, ça fait beaucoup de chiffres. L'ensemble est euh, très bien fini, euh, vraiment euh, suffisamment lourd pour bien tenir en place. Vous avez la possibilité d'orienter le smartphone, hein, soit de le laisser à la verticale, soit de le mettre à l'horizontale et ensuite de l'orienter légèrement. C'est assez pratique. Vous l'avez tout de suite euh, compris quand je parlais des chiffres, euh, des chiffres de recharge, des chiffres de puissance euh, pour la recharge euh, des appareils que vous avez placés sur ce dock. Ça va pas être de la charge ultra rapide, c'est pour ça que moi, je conseille plus ce genre d'accessoires, par exemple sur une table de nuit ou sur un bureau. Là où sur une table de nuit, hop, vous allez le soir venir plugger, euh, votre iPhone, vos Airpods, vous dormez et ça se charge tranquillement, euh, ça ne va pas charger ultra vite, mais au moins le lendemain quand vous allez vous réveiller, ça sera chargé. Idem au bureau, vous arrivez le matin au bureau par exemple, vous avez votre doc. hop, vous pluguez votre iPhone, vous posez vos Airpods, vous faites autre chose en attendant et vous pouvez en plus de ça, puisque euh, le support est orientable, vous pouvez euh, très facilement checker vos notifications. C'est assez pratique et là aussi, hein, euh, si ça charge assez lentement, c'est pas très grave, c'est juste pour un, adoucir un petit peu et permettre que euh, l'autonomie tiennent suffisamment pour toute la journée, donc on n'a pas besoin que ça charge très très vite. Et en tout cas, c'est un accessoire très pratique qui est là encore proposé à un tarif très agressif et c'est un excellent rapport qualité-prix. Et voilà, on a donc fait le tour de tous ces accessoires. N'hésitez pas si vous êtes intéressé hein, par ces accessoires, vous retrouvez en description euh, les références ainsi que les liens euh, qui vous renverront sur le site de Macweb pour vous offrir pourquoi pas ces accessoires ou avoir de plus amples informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser directement en commentaire, voire même des remarques n'hésitez pas. Pour soutenir cette vidéo et soutenir cette chaîne, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, pourquoi pas. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao